Ça fait face à celui-là et c'est soudain. Et on a jamais rien à faire et ça fait plaisir. Je suis un dans la gaine industrielle. Euh, ça me plaît et voilà. Je m'appelle Maggie, ça fait 9 ans que je suis à Et ça, ça se passe bien, tout va bien. Bien. bien. Voilà. Bonne année. Je rappelle le moi... Je suis menteur. Voilà. Non, non, il n'a pas du tout. Il n'a pas menteur. C'est un des premiers qui a travaillé avec Jean-Marie. Voilà. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Léon. J'ai 48 ans, monteur depuis 28 ans, sur la région bordelaise depuis un an. J'arrive de la région Rhône-Alpes, Lyon. Voilà. Et ça se passe bien. Je suis Carlos, je travaille chez Ron. Je monte les gains dans le bâtiment, je me sens bien, c'est une belle équipe.